Alors, je vais vous raconter une petite histoire sur quelque chose qui m'est arrivé récemment, où un collègue de mon labo m'a envoyé cette plaquette, là, est réalisée par un réseau d'Evlog, EcoInfo, un réseau du CNRS, où je ne sais pas exactement ce que c'est en fait. Mais bon, toujours est-il qu'il faut une plaquette sur les bonnes pratiques pour l'éco-conception de services numériques, enfin, les trucs de logiciel. Et là-dedans, il y a notamment une page, bon, peu importe, je vais quand même y aller ça va vite, voilà, qui est celle-là qu'il faut choisir son, son langage pour ne pas faire n'importe quoi point de vue de l'éco-conception de, de logiciel. Un framework adapté. Et il y a notamment cette figure qui est tirée d'un article qui est paru récemment dans Nature Astronomy. Et donc, ça m'a incité à aller revoir un peu plus cet article, ce que j'ai fait. Donc cet article, il est là en fait, c'est juste une note, c'est un tout petit truc. Euh, the ecological impact of high-performance computing in, in astro astrophysics. Et ils disent, euh, bon, ils disent, que faire des calculs, ça prend quand même, euh, c'est pas très bon pour la planète, et qu'il qu faut choisir son langage, et que notamment Python est catastrophique. Donc il y a cette figure qui montre que Python va très lentement et est très mauvais euh, en termes de consommation, de production de CO2. Donc j'ai voulu savoir un peu plus ce qu'il ce qu en était. Et donc, ils donnent le. Ils disent qu avec quel code ils ont fait ça. Donc euh, voilà, donc j'ai pris les codes qui étaient, qui étaient là-dedans et je me suis amusé à regarder comment était le code Python et est-ce qu'on pouvait faire aller ça un peu plus vite. Et... Voilà. Donc euh... Je, ouais, je vais vous montrer enfin non je vais pas vous montrer tout de suite le code le code parce qu'il est vraiment tellement horrible que c'est pas pas la peine par contre je vais vous montrer ici euh, enfin pas, pas complètement mais mais un tout petit peu le un bout du code de qui permet de faire ce qu'il faut ce qu'il faut faire euh, et qui est pour le coup écrit en, en une pi euh, très classique c'est vraiment ce que ce qu'un Enfin, ce qu'on pourrait attendre d'un étudiant, lui, on lui raconte, on lui explique comment faire du numpy euh, euh, et on lui demande un code ça, il, va, en, il pourrait en gros faire ça. Euh, donc, il y a une, une boucle sur le temps. Donc, oui, le, le, le, peut-être que je peux dire là, le, ce, ce, ce problème là, c'est le nBody, c'est un, un truc de, de calculer l'évolution de, de, de la position et, de, et, et la vitesse de planète enfin de corps hein, stellaires, hein, euh, donc euh, en fonction du temps et ils interagissent avec euh, avec la gravité et donc voilà le, le code il n'est pas très compli enfin il n'est pas compliqué du tout tu prends l'accélération et tu, tu vas calculer enfin tu calcules l'accélération et tu calcules les, les positions et les vitesses à plein en faisant avancer en temps donc tu as une boucle en temps qui est ici et cette boucle en temps elle fait intervenir une fonction qui, qui prend beaucoup de temps, et c'est ce compute accelerations, et qui prend les accélérations, les masses et les positions, et va calculer l'accélération, la, et qui, qui prend beaucoup de temps, parce que on doit, pour chaque particule, on doit aller voir pour toutes les autres particules, en gros, euh, quel va être enfin, l'effet sur l'accélération de, de, de, des particules. Donc ça, ça, ça prend beaucoup de temps. Donc si on prend ça, vraiment ce code-là, euh, et qu'on qu commence à vouloir euh, avoir beaucoup de particules et, et faire aller, enfin pas énormément de particules, mais quelques particules, on se rend compte que c'est hyper hyper peu efficace. Donc là, c'est cette case-là, ça c'est les nombres que je montre ici, c'est des c'est des temps, elapsed times, donc des, des temps passés, des temps physiques. Euh, c'est pour 128 particules et euh, ce, si on prend juste ce code-là, euh, ça met euh, très longtemps. Avec euh, voilà. donc c'est vraiment Effectivement, pas, pas bon du tout. Alors, par contre, on peut, on peut s'amuser à faire un tout petit peu mieux. Euh, et le tout petit peu mieux, là, je vais, je vais prendre un petit exemple. Je vais juste rajouter deux lignes dans mon code. Je vais juste faire ce from me import jit. Et je vais faire ce jit là-dedans. Donc, c'est vraiment juste deux lignes. Et là, on passe de, de 686 secondes à 2,4 secondes. Donc, avec deux lignes seulement donc par derrière le transsonic, là c'est triché parce que par derrière j'utilise enfin ça utilise vraiment pitran hein. c'est vraiment pitran qui va tout qui va faire tout le boulot donc il fait une énorme accélération donc, donc ça montre quand même que un euh, le, le langage en lui-même n'est pas catastrophique mais par contre l'implémentation est quand, est quand même euh, potentiellement problématique si on veut faire des, des, des, des genres de calculs comme ça, bien sûr. On n'est pas obligé de faire des genres de calculs comme ça en Python. Mais dès qu'on veut faire du, du calcul scientifique, si on fait juste du high-level NumPy, euh, attention. Euh, je, voilà. Excuse-moi, je pense que tu peux rappeler ce que c'est Pitran. Et donc Pitran, Pitran c'est un compilateur euh, qui prend du Python et qui, le compile, euh, et qui le compile en natif, en langage natif, enfin en instruction native très efficace en passant par du c+ enfin c'est c'est un transpiler python c+ euh, donc donc voilà donc quand on fait ça en fait tout notre code là le cet appel tout, tout le code il va être il va vraiment être en, en c++ sans, sans sans interaction avec avec l'interpréteur c'est ce qui va vraiment faire que ça va être beaucoup beaucoup beaucoup plus rapide bon et après on peut on peut bah, on peut aller un peu plus loin. Euh, et donc aller un peu plus loin, on peut euh, changer un tout petit peu le code et utiliser euh, et utiliser Transonic d'une façon un petit peu différente. Là, ça c'était J'avais juste mis euh, Transonic Import Gist, donc c'est des just in time compilation. Et là, je vais pouvoir faire du du. C'est la version qui va très très vite, celle-là. Donc quand je dis qu'elle va très très vite, je peux vous montrer peut-être à quel point elle va très très vite. Euh, Maintenant, là, j'utilise beaucoup plus de particules. Là, avec la version de la version sans accélération, c'est complètement impossible d'aller avec ce nombre de particules. Mais en, en utilisant les bons outils, on peut. En Python, donc en Python, là, cette cette version, elle fait, elle, elle va mettre 29 secondes, par exemple, pour 1024 particules. Et les codes C++, l'implémentation C++ qui qu était proposée pour pour pour dans l'article, enfin pour le pour l'article, c'est pas une très bonne implémentation C++. Plus, plus, on pourrait l'accélérer facilement, euh, mais bon, j'ai gardé la même pour pas, <rire> pour pas tricher. Et euh, donc, euh, avec les mêmes flaques de compilation, là, ça, ça va quasiment deux fois plus vite, le, la version Python. Donc, euh, si, on, si on veut re voir ce que ça donne dans la figure, donc ça, ça devient en gros ce point. Alors là, j'ai pas fait la mesure de, de production de CO2. Le collègue qui travaille là-dessus euh, pourrait bien la faire dans, dans mon labo, pourrait bien la faire, mais bon, on voit qu'en gros c'est bah, proportionnel avec, au, au temps passé donc on peut se dire qu'on va être en gros par là euh, donc c'est pas si mauvais en faisant en écrivant que, que du python je peux vous montrer l'implémentation euh, qui, qui est ici on, où il n'y a quasiment rien qui change donc sauf que ici donc je fais du de, de la compilation euh, à, pas à la volée mais la compilation euh, ahead of time et donc là, il faut, quand on fait de la compilation comme ça, il faut lui dire quels sont les types d'entrée. Donc là, les types d'entrée, ça va être des floats, des ints, un tableau de unidimensionnel de floats, un tableau et des tableaux bidimensionnels de floats. Alors on voit que donc ça c'est une, une syntaxe Python Python 3 pour donner les types, mais par contre en Python, on n'a pas de. nativement on n'a pas d'arrêt de, de unidimensionnel. Enfin, on a un arrêt unidimensionnel, mais on n'a pas d'arrêt bidimensionnel. Donc on peut pas vraiment lui donner, enfin il n'y a pas de vraie syntaxe pour écrire des types. Donc euh, donc on se débrouille. Donc là j'ai fait une façon de se débrouiller qui est le faut recréer les types de de, de, num, de je veux dire. Et là c'est la façon de se débrouiller en le mettant juste des chaînes de caractères qui retranscrivent ce que ben ce que quels qu sont ces types. Euh, voilà et ensuite on a il y a quelques petites euh, quelques petites modifications dans ce code et donc notamment des petites modifications qui sont euh, d'aller d'aller euh, écrire des, des boucles euh, un peu plus manuel que, que, que, le, code, que le code classique qu'un qu étudiant, que, enfin n'importe qui qui aurait fait un tout petit peu de Python, NumPy, écrirait. Mais donc voilà, il n'y a vraiment quasiment aucun changement, et c'est pas des changements compliqués, tu n'as pas vraiment besoin de savoir beaucoup de choses sur la... Voilà, c'est très, très maintenable comme code, voilà. Et donc ça, ça donne des super perfs hein, sur, euh, par rapport à l'implémentation C++, par rapport à l'implémentation Fortran, par rapport à l'implémentation Julia, on est vraiment... Très très bon. Bon, allez, voilà. Euh, C'était ce que je voulais dire. Et ensuite, on peut. Je vais quand même juste aller, aller dire que. On va, donc, ça, c'est pour le petit nombre de particules là où je pouvais encore faire tourner le code. Le code juste de NumPy. Euh, et, et donc, ça, c'est le, le cas pour uh, Pitran euh, fait, fait ça en moins de moins d'une demi-seconde. Donc, Numba et. et on peut avoir des, des très bons résultats en Numba. En Numba, il va falloir peut-être un peu plus changer le code que, que, que ce qu'on écrirait traditionnellement. Enfin, donc, pas traditionnellement. Ce que ce qu'on écrirait quand on fait du Numpy, qu'on nous dit qu'il faut faire du, du high level, d'ailleurs c'est joli et c'est facile, facile à écrire souvent. Euh, là, il va falloir un peu plus changer le code. Avec Numba, il y a, il y a, pas, mal il y a pas mal de choses qui ne sont pas supportées, mais bon, ça marche bien et bon, ça donne des très bons résultats. Et, euh, et alors par contre, ce que je voulais aussi dire, c'est que j'ai aussi essayé de travailler sur des implémentations en, en, en, qui sont efficaces avec PyPy. Et là, on arrive à des choses qui sont très raisonnables. Donc là, PyPy, donc on a déjà parlé un petit peu avant, euh, un interpréteur Python qui est qui écrit globalement en Python euh, et, qui, et qui, qui, qui, qui utilise une just-in-time, enfin de la, de la compilation just-in-time pour faire aller le, pour faire aller Python vraiment plus vite donc là on est vraiment dans complètement interprété et, euh, et et donc on a des implémentations donc une implémentation il euh, y, y a deux façons de l'écrire enfin deux façons deux grosses façons de l'écrire cet algo soit complètement euh, où les particules c'est des, des classes enfin donc où il y a une classe particule et on manipule des petits objets particules ça c'est l'implémentation Object de Programming, et, euh, et une autre implémentation qui est plus en, en mode euh, à, avec, euh, à la numpy, avec des arrêts, des, des listes de nombres, comme, euh, comme les, les autres implémentations. -là. Donc là, et on arrive à des choses qui sont vraiment, vraiment très bonnes, enfin, euh, pas super super bonnes, mais bon, ça, ça devient 4 fois plus lent que, que l'implémentation C++, euh, ça devient très raisonnable enfin, quand on est un facteur 4 ok des fois on a envie d'aller plus vite mais c'est déjà, déjà très bon et ça c'est vraiment juste en Numba euh, donc en Numba juste en PyPy donc euh, là qu'est-ce qu'on a fait on, il a fallu travailler carrément plus quand même donc là c'est une implémentation euh, en mode particule donc voilà on a une classe particule euh, là on a des trucs qui s'appellent NPR mais en fait c'est pas du NumPy parce que parce que Numba euh, et euh, PyPy est très mauvais avec euh, NumPy donc, euh, donc, on a été obligé de réécrire ce dont on avait besoin en pur Python. Euh, voilà. Mais bon, sinon, après, euh, si, après c'est du joli Python. C'est plutôt satisfaisant comme, euh, comme, enfin, comme code. Euh, et voilà. Euh, et ça marche bien dans le sens où c'est quand même... Euh, Très efficace par rapport à ce qu'on nous dit de ce qu'on ce qu peut nous dire quand on sortait la, enfin, quand on voyait le, la figure de, de l'article sorti dans Nature Astronomy où on voyait Python qui était vraiment très, très, très mauvais. Et puis, si on écrit du Python et qu'on Ah oui, d'ailleurs, si on, si on prend ce code, ce code-là, Bench Pure, PurePy, qui, est, qui est efficace avec PyPy, il, PyPy est 100 fois plus rapide que, que c'est Python pour ce code-là. Donc, euh, moi, ouais, il me semble que ça, indique, ça montre quand même que, que dans l'avenir, PyPy pourrait, pourrait devenir vraiment, vraiment intéressant pour, les, pour le calcul scientifique. Et donc, dans l'avenir, en fait, le gros problème avec PyPy, c'est qu'il n'y a pas, pas NumPy, mais il n'y a, a pas, il y a pas tout, toutes, les, toutes les librairies où il y a des, où, qui utilisent l'API la, la, la, de, de CPython, euh, vont être très, très peu efficaces avec, euh, avec PyPy. Et donc, il y, y, y a potentiellement un, un projet qui pourrait, qui pourrait permettre que les autres implémentations de Python soient, soient beaucoup plus efficaces, c'est HPY. Et je, je pense que ça peut devenir très intéressant. Je vous invite à, à regarder ce que, ce que ça peut donner. Voilà ce que, ce que je voulais raconter sur ce petit, sur ce petit projet. Eh bien, c'était très intéressant. En effet. Et en plus, on apprend que l'auteur de Pitran est donc ici présent. Je sais pas si tu veux nice. intervenir vite fait, Serge, du coup. Ou est-ce qu'avant tout, est-ce qu'il y a des questions, en fait, excusez-moi. Et donc, tu es astrophysicien, alors moi, je ne suis pas astrophysicien, je, suis, je fais de la mécanique des fluides, je fais de la turbulence. Mais la turbulence intervient en astrophysique, par exemple dans le soleil, dans les galaxies, les trucs comme ça. Et donc voilà, tu as comparé avec Numba euh, Oui, donc j'en ai un petit peu parlé. Euh, Numba, là, on, atteint, on atteint des bonnes perfs. Euh, alors, dans, dans leur article, je ne sais pas pourquoi, ils avaient mis Numba qui était, euh, qui était deux fois plus lent que l leur implémentation C++. Moi, j'ai rien écrit d'exceptionnel et j'ai Numba qui est, qui est aussi rapide, même un peu plus rapide, mais bon, c'est anecdotique, que, que leur implémentation C++, enfin, ce n'est pas leur implémentation d'ailleurs, que l'implémentation C++ qu'ils ont utilisé. Donc, Numba va vite, hein ouais. Un peu moins vite et, et surtout on a on doit un peu plus modifier le code si tu prends juste le code d'ailleurs c'est ça si le, le code high level numba, et si juste je, je mets je, je mets transonic import jit et je, je rajoute arrobas jit pouf il se met à aller très vite donc ça c'est parce que ça utilise pitron et que pitron est fort pour pour pour accélérer ce genre de code et avec numba il, il va te dire, bam, il va, il va te péter à la figure et te dire non, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça, et donc il va falloir beaucoup plus transformer le code pour qu'il pour qu y arrive. Est-ce que tu as fait un papier du coup pour euh, contrecarrer le, celui qui se fait payer en 3080 euh, Non, non, j'ai pas fait de papier, là, je viens juste de faire ce truc là, donc il euh, faut, faut réfléchir si, si ça vaut le coup de d'avancer un peu plus. Bien sûr, il faut. Enfin, moi, je pense que ce serait intéressant en faisant le, la mesure de, de enfin, de, de consommation d'énergie. Euh, et ça, oui. euh, ça, on voudrait bien, on aimerait bien le faire. Mais voilà, c'est autre chose. Là. Là, ça, ça reste l'objectif quand même de l'article précédent. C'était de montrer les aspects écologiques, pas les, parce que là, on parle surtout de performance. Effectivement, il y a l'air d'avoir une corrélation entre le temps d'exécution et la consommation euh, électrique et du coup la, la, la création de carbone. Mais c'est pas. Je, je me demande si vraiment cette corrélation est pas biaisée justement. Et là, pour le coup, c'est vrai que ça vaudrait le coup de, de confronter ces résultats à vraiment des études. Euh, bah, les études effectivement de consommation et de, et de production de CO2. Quoi. Pas, pas biaisé, je ne je sais pas. Il y a quand même des bons arguments physiques pour dire que ouais, euh, dans, vrai. ton ordinateur, si tu le fais fonctionner 24 heures, et si tu le fais fonctionner une heure, bah, il va consommer 24 fois plus. En gros, euh, en plus, si tu le fais tourner à 100% de son CPU, ce que généralement les codes qui sont un peu efficaces ont envie de faire. Euh, voilà, Il va consommer 20, euh, beaucoup plus. Euh, ensuite, euh, bah, si tu utilises des, des. Je sais que les, les instructions euh, SIMMD des, des, des, des processeurs, elles vont pouvoir consommer plus. Donc il y, y a des différences. Euh, et puis en carte graphique, tu vas consommer moins. Euh, mais il et, et y a des processeurs qui vont consommer moins. Mais globalement, quand même, et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a sur cette, sur cette magnifique figure. Euh, bah, on voit bien la corrélation linéaire en, en temps, euh, énergie est euh, proportionnelle au, au temps, et, et bien respectée, ce qui n'est pas étonnant, il me semble. d'autres questions ouais, Bruno, tu suggérais que, que j'intervienne Vas-y, vas-y. Euh, ouais, là, oh, je, je vais pas vendre ma soupe, hein, de toute façon euh, Pierre l'a très bien fait, donc euh, ce pas la peine. Par contre, ce que je trouve intéressant là, dans, dans le premier exposé et, et dans celui-là, c'est qu'il y a quand même une analogie, une, un amalgame qui est fait entre Python, c'est Python qui est un langage, juste une spécification, et euh, l'implémentation de référence de Python, c'est Python, qui n'est pas adapté à tous les problèmes. Et puis, euh, le développeur qu'on met entre euh, <rire> qu'on met dans l'histoire et qui peut écrire des algorithmes en ne connaissant pas euh, bien les propriétés des objets qu'il manipule. Euh, parce que là, bah, voilà, apparemment, euh, si tu réécris le code Numba, tu peux aller aussi vite, voire plus vite, que le code C++ quand il est mal écrit. Euh, tu prends le même, la même spécification de Python, tu la spécialises dans un cas, et euh, avec Python, tu vas aller plus vite. Mais si tu veux le cas générique, tu vas aller moins vite. Euh, donc, ce que je dis souvent euh, quand je fais des présentations sur ce sujet-là, c'est comme dire qu'une voiture de course, c'est rapide. Mais non, parce que moi, si tu me mets au volant d'une voiture de course, je vais aller tout doucement pour ne pas rentrer dans le mur, hein, ou dire que les, ba les baskets de Carl Lewis, elles ne sont pas plus rapides que, que mes baskets à moi. Donc, euh, je trouve ça un peu triste que dans un article de, de Science euh, qui paraît dans Nature, donc a priori... Euh, avec des gens intelligents, euh, ils disent, voilà, Python, c'est nul. Parce que, euh, non, euh, l'implémentation de référence de ces Python mises entre de mauvaises mains donne de mauvais résultats. Euh, voilà, je ne pense pas qu'on puisse en, en conclure autre chose. Mais mis entre de bonnes mains, euh, avec de bons outils, on peut tirer des, des choses intéressantes euh, du langage, il euh, n'y a pas de souci c'est vrai, tu touches du doigt aussi quelque chose de fondamental, c'est que les gens ont tendance à oublier que Python, c'est une spécification de langage et pas un langage, pas un outil à proprement parler. D'ailleurs, on le voit avec PyPy euh, et toutes les autres implémentations. Et les gens n'ont pas forcément cet état d'esprit-là non plus quand ils abordent Python enfin. Donc, du coup, c'est vrai que c'est important de bien mettre en perspective les outils et leur réalité euh, technique dans les usages qu'on va en faire. Quoi. Et c'est chose qui n'est pas toujours fait, malheureusement, dans ce, jeu, dans ce genre d'article. Et, et par contre, on peut préciser quand même que parmi, là, on a vu Numba, Pitran, Python et PyPy, euh, les, deux seuls à et Citon, les deux seuls à implémenter la spécification Python complète, c'est PyPy et, et c'est Python. Ni Numba, ni Pitran, ni Citon ne le font euh, parfaitement. Siton le fait en grande partie, je crois qu'il y a quelques petits détails sur lesquels il est différent. Et euh, Numba et, et Pitran, c'est la fête à la saucisse, euh, on, se, on prend un langage qui est euh, syntaxiquement ah oui. euh, ressemblant euh, à plus en Python, mais on lui colle une sémantique différente, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, euh, voilà, Pitran ne rend pas Python plus rapide, et Numba non plus. C'est peut-être Pinaillé, mais c'est faut pas enlever le mérite qu'a PyPy de supporter l'ensemble du langage. Euh, et il voilà, faut juste être conscient de, de ce, quoi, ce dont on parle. Voilà. C'est important de le rappeler. C'est ça, c'est le, le phénomène classique, c'est que quand on a un marteau dans les mains, tous les problèmes peuvent ressembler à des clous, et c'est important de savoir que ce n'est pas toujours le cas, et que chaque outil est adapté à ses circonstances, et que ces outils ben, peuvent avoir des biais, des faiblesses, et qu'il faut en avoir conscience. C'est une bonne conclusion, je pense, par rapport à cette, à cette présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les gens J'en ai raté, Bruno non, ça parle, c'est parti sur MicroPython. Euh... Euh, juste une petite, une petite Merci. remarque éventuellement ouais, sur l'article et tout ça, parce que du coup, euh, enfin moi je bosse dans l'Astro, et puis euh, c'est un article qui a choqué un petit peu les gens. ouais. Enfin Moi je bosse pas mal sur Astropie, donc euh, Python pour l'astro. Euh, ouais, cet article il fait partie d'une série d'articles sur l'impact de, de l'astrophysique, des observatoires, etc. Donc il y a pas mal de choses intéressantes dans la série d'articles, mais euh, la partie sur vraiment Python, euh, dans cet article en particulier, c'est quand même un gros troll. Quoi. Euh... <rire> donc après, euh, en astro il faut savoir qu'il y a des gens, pas mal de gens qui travaillent sur des très grosses simulations cosmologiques euh, où tu simules vraiment tout l'univers, avec euh, donc des, des simus sur des centres de calcul avec euh, plusieurs milliers de cœurs et puis euh, du Fortran principalement et euh, je pense c'est vraiment un gros troll de la part de ces gens-là sur euh, dire euh, qui voit Python d'un assez mauvais œil euh, du point de vue performance quoi mais euh, voilà après Python c'est utilisé dans, dans pas mal de domaines mais c'est les gens qui font leurs petits scripts enfin euh, ça dépend vraiment de ce que tu fais avec quoi. et je pense que tout le monde en est conscient que peut pas juste dire c'est le langage qui est lent <rire> voilà